What's up, gens de l'Internet, j'espère que vous êtes tous mal et fous, je pour une nouvelle compagnie personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Skill PvP V10 pour une première vidéo. Et aujourd'hui, les amis, nous allons parler de Skill PvP. Et eh bien oui, quelle coïncidence! Je rigole, les amis, aujourd'hui. En fait, j'ai fait un live d'ouverture et j'ai fait un autre live après. Euh sur ce skill pp donc j'ai condensé un peu ce que j'avais fait il euh, a pas rien de vraiment intéressant parce qu'au début on, on devait vraiment focus euh, dans le fond nos euh, mineurs parce que euh, lorsque vous obtenez le mineur au niveau 10 vous avez la possibilité d'utiliser la farmax en space en space pardon et pour farmer la farmax en space jusqu'au niveau 10 c'est quand même assez long sur sa faction donc euh, voilà euh, sinon j'ai quand même euh, réussi à avancer jusqu'au niveau 10 On a commencé à faire une base et tout Je vais vous montrer ça sûrement dans une prochaine vidéo Mais on va essayer de voir de tester les nouveaux items Donc j'ai crafté les nouveaux items Donc j'ai crafté déjà la table de craft avancée en live et le cooker euh, Le cooker j'ai vu que c'est une nouvelle façon d'obtenir des points de faction Donc c'est comme ça que tu vas devenir le meilleur, la meilleure faction d'après moi les cœurs servent plus vraiment à grand chose à cause du coup car, Donc on verra s'ils vont modifier ça dans le futur. J'ai aussi fait des objectifs journaliers. Donc je crois que j'avais un objectif. C'était genre tuer 300 euh, euh, mobs. Et ça m'a donné deux pièces de spawner. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et comme vous avez vu, j'ai d'autres euh, objectifs à faire. Donc je les ferai un peu plus tard. Convertir 30 niveaux à Merlin, ça c'est facile. j'ai 200 d'XP tueur et 150 balles. Gagner 2500 dans la compétence de tueur de squelette. On a juste à tuer des squelettes. Et là celle-là, j'arrive pas à la compléter. C'est celle d'hier. J'arrive pas à la compléter. Parce que bon, j'ai pas le je peux pas être bijoutier quoi compliqué de monter la bijouterie, la bijouterie, mais bon, euh, ouais, donc j'ai commencé à jouer sur skin j'ai trouvé la version correcte, bon, à part l'ouverture que ça a été compliqué, genre pendant deux heures je crois, deux, trois heures ça c'était le bordel, on pouvait pas se connecter au serveur, ça laguait ça crachait tout, c'était de la merde, mais à part ça, après, ils ont réussi à arriver les lags et tout, il y avait quoi, de 1000 connectés à peu près, donc c'était pas, pas mal, encore une fois, dommage pour la file d'attente, je commence à, je comprends les joueurs, comment ils se plaignaient sur Kafak pour la file d'attente, je comprends votre peine maintenant, euh... J'ai un grand partenaire et quand même, je dois faire quand même la file d'attente comme un bon moment, donc je comprends votre peine. et Je pense qu'il aurait dû faire deux serveurs, un peu comme à la Palladium, genre euh, genre plusieurs serveurs avec les mêmes inventaires, sauf pas les mêmes hommes et les mêmes bases et tout, tu vois ce que je veux dire. Je crois que c'est ça qu'il aurait dû faire, comme ça, ça éviterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de file d'attente. Et bon, c'est sûr qu'il ferait beaucoup moins d'argent, parce que bon, les moins de gens achèteraient le grade empereur pour la file d'attente, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, sinon... Ouais, on a fait une faction avec euh, mes amis, donc Iflash, Lassad, euh, Nezo, Nathan euh, et moi, euh, y aura pas On va pas faire de recrutement euh, abonné ou quoi. Désolé pour euh, ceux qui voulaient que je recrute ou quoi. Je suis désolé, on va, on, pas, on va pas recruter. Euh, quoi là que je voulais dire Je crois que c'est tout. Je vous laisse sur les clips. Et puis, euh, en espérant que vous ayez euh, une bonne journée. Et faites-moi des dons de tout votre argent, s'il vous plaît. J'ai qu'un don de Insane qui m'a donné 7 silex, donc euh, voilà quoi très gentil tout ça les gars est ce qu'on va avoir des trucs bien vous croyez mes amis j'ai eu deux orbes de réparation deux pommes cheat et un livre chante ok sur le deuxième légende légendaire bag j'ai quand même la merde aussi mon problème j'ai eu une skill pikaxe 16 random mort et une pièce de spawner j'ai eu 6 creepers Des blocs de crier okay. Et mon dernier legendary bag J'ai eu 64 and more, 16 6 creepers encore Et encore des farm boots Ça va c'est pas si mal J'ai bien dépensé 25 balles pour rien Ça fait 3 ans il en a pas fait euh, Vous êtes pas rigolo hein. J'ai envie de me suicider mec c'est seulement rentable, seulement si j'ai 10 space. Moi, je pense qu'on aura peut-être une pépite. J'aurai rien du tout, ouais. Dépenser 25 balles dans le serveur Minecraft, c'est... Mais c'est pas grave, c'est pour tes copains de skill pvp. Faut vraiment que j'arrête de me dépenser de l'argent dans tous les jeux vidéo. Non, moi je trouve que c'est un bon investissement quand même. Moi aussi. Tu verrais ce que j'ai eu comme loot jusqu'à maintenant, gros Ouais. Vois, tu dirais gros, vois, tu vois, as vraiment, euh, surtout, bon après c'est que 25 là C'est pas mal là hein. Tout le monde met 25 balles, c'est difficile de plus de 5 millionaires 5 millionnaire gros, il y a 1000 joueurs, 1000 x 25 et c'est 25 millions ouais, 250 millions par exemple Mais, bah ça me va perso Non, ben, nah, moi ça me va pas. Ça pas Pas assez de monnaie Oh, j'ai passé le niveau de mineur, donc j'ai récupéré 8 train de mort. Et on va avoir encore de la merde. Nice, de la merde. Oh, bah, je suis passé le niveau 7, super. Qu'est-ce qu'on gagne au niveau 7 3 pipites de météor, ça va. Bon, j'avais pas trop envie de me suicider, alors. Ok. Donc, je viens de payer 2 pb pour 64 raimes de mort à ce gars-là, Sina. Ok, donc si j'ai pas au moins deux space ou deux mété, je m'aurai fait baiser 2 euros Paypal en, entre guillemets parce que voilà 2 euros Paypal c'est comme deux boutique Ok, souhaitez-moi bonne chance. Ok, je le sens pas bien du tout. Oh non, je le sens moins bien. Je, mon cœur commence à battre de plus en plus vite les gars. Qu'est-ce qui se passe Je vais faire une crise de cœur. Oh non. Oh non. Slash euh, vision. Oh non. Qu'est-ce qui se passe, les amis? On est rendu à presque la moitié, les gars, et on a rien drop encore. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Bon, ben... Comment gaspiller son argent? Ouvrez la fenêtre, lancer 2 euros par la fenêtre. C'est exactement ce qui vient de m'arriver. Oh non, j'ai une mété. Ouf. La mété est venue sauver le truc. Oh, une mété et trois pépites. Mais je crois qu'on peut crafter une deuxième. Non, on ne peut pas crafter une deuxième mété. Oh, la mété, elle est venue sauver la, la mise, les gars. Donc, ça me vaut 1.5 pb en ce moment, une météorite. Donc, en soi, c'est comme si j'avais payé 0.5 pb pour pour le reste des minerais, quoi. Et on a eu quand même 3 titas. 6 Tita au total. Ouais. Ouais. Ouais. C'est pas top-top, mais c'est pas... Euh... C'est pas non plus dégueu. En plus, qu'est-ce qui est... bien le truc qui est bien, c'est qu'on a gagné pas mal d'xp de, min... de notre truc de minage, quoi. Et euh, sinon c'est le seul truc qui est bien quoi Oh bah pas mal